Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog, normalement ça devait être une journée dans ma peau et en fait ça s'est transformé en trois jours dans ma peau et vous verrez euh, le reste. Donc j'espère que ce petit vlog, un peu euh, mélange, vous plaira. Bon visionnage Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec un petit vlog, une journée dans ma peau. C'est vrai que depuis que je suis arrivée en Thaïlande, j'ai fait un vlog avec pas mal de moments de vie, des moments où je vous parlais et tout, mais j'avais envie de vous faire vraiment une journée dans ma peau en mode étudiante normale Alors évidemment je suis en Thaïlande donc c'est différent, je ne suis pas chez moi, mais je voulais vous montrer un peu ce que je fais dans une journée normale parce qu'on fait pas tous les jours des trucs de ouf, notamment là euh, il fait vraiment pas beau, donc euh, j'avais très envie de vous emmener avec moi vous montrer un peu comment je travaille, ça va être cool ça va être un petit mélange de une journée dans ma peau un petit study with me, j'espère en tout cas que euh, ce contenu vous plaira parce que j'ai vraiment envie de continuer à faire euh, du contenu un peu plus simple pour vous proposer peut-être plus de diversité et aussi pour mieux m'y retrouver personnellement parce que vraiment je veux pas montrer une image idyllique, incroyable de ma vie même si ma vie est très cool, j'ai énormément de choses d'être en Thaïlande mais il y a forcément des jours où euh, il fait pas beau, où t'es en bad mood où euh, t'arrives moins à travailler, enfin bref, comme tout le monde. Je tenais juste à revenir quelques heures avant, j'ai pas commencé le vlog avant en parlant parce que je n'aimais vraiment pas ma gueule et en plus euh, Jules dormait donc je voulais pas le déranger. Ce matin à 10h, on est allé faire une petite séance de sport, vraiment pas hyper longue mais pour se remettre d'aplomb puisque hier on a changé d'hôtel, je vous montrerai sans doute l'hôtel un peu plus dans la journée. Et on a une salle de sport donc j'y suis allée avec ma batara c'était très très cool. Et ensuite j'ai un peu travaillé là-haut donc je vous mets les images maintenant. Donc là, on fait une petite séance de sport matinale. On fait une petite séance au matin pour se remettre top euh, Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sport, mais c'est hyper agréable. En plus, il y a la clean, Ok, alors là, on est au supermarché parce que ça va veut s'acheter un petit déjeuner. Je ne sais bon. pas quoi prendre. En vrai, il euh, y a tellement de trucs. Hier, on avait un grand, si tu veux, c'était manger. Ouais. Ok, là, vous voyez, il y a des yaourts. C'est grave plus cher, mais les bouteilles de lait, elles sont plus ouais, chères. Les ouais. yaourts, là, y en a une... Là, il y, a des nouilles, il y a des nouilles chinoises. Ici, le café, il y a grave du sucre dedans, donc c'est un peu relou. Et il y a des mini boîtes de céréales, genre encre. Des petites boissons comme ça, mais ça elle a déjà testé. Elle aime pas du tout. donc. Ça, grosse déception, c'est pas du chocolat. Moi, j'ai cru que c'était des micados pas chers. J'ai goûté, j'ai trop très chiant <rire> Du nesprit, Ouais. Personne. Ça a l'air bon, hein, ouais. ouais. Moi, j'ai plus que du chocolat. Que je <rire> de chocolat ici. Masse de trucs salés ici, genre trop bon. Mais les trucs sucrés, on trouve rien. Genre pour ça, la France, on manque beaucoup, beaucoup. Mais par contre, pour oh, le reste, je préfère ici. Hein. C'est les seuls trucs de chocolat qu'on a trouvé. Putain. Voilà c'était vraiment sympa, je suis trop contente de me remettre au sport, j'espère que quand tu seras à Bangkok je pourrai continuer à en faire. Aujourd'hui je fais vraiment pas beau mais on a réussi à se poser un peu tous là-haut donc on travaille, moi je suis revenue ici pour faire le début du vlog. Et pour pouvoir charger mon ordinateur je vais faire du montage, mes cours n'ont pas encore commencé mais j'ai encore pas mal de trucs à faire par rapport à mes cours à l'ISEC et par rapport à ma recherche de stage pour euh, juillet. Je pense que je vais profiter du moment où j'attends que mon ordi charge pour ranger la chambre parce que j'ai déjà foutu le bordel. Et voilà. Alors, petit voilà. tuto. Yeah. Vrai, c est, c est, voilà. On n'avait même pas d'assiette de base. Hein. Moi, ce que j'avais à dire c'était pas plus tard, mais mais y a bruit, hein. Non. Qui si. Ça va Ça fait pas Il est 16h34 et on va aller faire un massage thai. pour, pour combien 4 euros Avec une pardon. Ok, on revient du salon de massage et c'était très cool. On nous a bien dit, cassé. Vraiment, <rire> en gros, c'était un massage taille et vraiment ça tirait, ça craquait. Grand écart. Ouais. <rire> c'était un peu hardcore. Surtout qu'on avait fait du sport ce matin et comme bah, j'ai pas l'habitude de faire du sport, j'avais des courbatures. <rire> okay, Mais euh, sinon, c'était très très cool. Et c'était. Attends, ça nous a coûté combien 4 euros, 1 heure. pour vraiment. 1 euh... heure de massage taille, bénéf. Donc là, on va retourner à la piscine. Mais j'ai un problème parce que mes oreillers ils sentent que les pieds et on, ils ont changé <rire> ils ont changé mais genre vraiment ça pue les pieds c'est horrible et c'est pas moi On va leur dire mais... Mais non mais ça enfin ils ont changé les draps je, je peux leur que t y t y t y changé la chambre est imprégnée les pieds si, Ah oui alors petite anecdote il euh, y a des Russes et des Kazakhstans, ils ont 50 ans ils arrêtent pas de draguer c'est un peu gênant vraiment demande ils nous proposent toujours du whisky Oui Il lui à ah, 13 h du matin It's not alone a friends I've become part of their heart just as they've become a part of mine. Hello les gars, alors là on a tout début de Je vais juste transférer des photos pour les booster sur Insta parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma sœur et ensuite je vais y remonter là-haut. Je pense que je vais vraiment faire du montage parce que là il faut que j'avance et il faut que je... j'avance vraiment au vlog. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Comme vous l'avez vu, les massages étaient très cool. Vraiment le seul bémol là, c'est que la chambre, euh, elle a vraiment une odeur genre problématique d'humidité. Et euh, je sais pas trop quoi faire parce que je vais pas demander à changer de chambre. Enfin, J'ai pas envie de rajouter du taf à l'hôtel, mais genre c'est pas très agréable. Et surtout, ça sent vraiment les pieds. Vous voyez les pieds quand tu sens très fort. Et voilà, ça sent ça. ils adorent le bout. On arrive, on le doute. Chaque au minimum, je doute. Alors ça fait deux heures qu'on attend pour manger. Vraiment deux heures littéralement. On a commandé trois fois pizza, ça n'a pas marché. Et là, je viens de commander euh, sur Burger King. Oh, ça arrive Arrête Ok, les gars, on a tout reçu. Il y a plein de burgers, on a le les gars. Bonjour, pour un deuxième jour, j'avais la flemme de mettre mon micro, je suis désolée. Alors, de base, ce vlog, il devait être un vlog d'une journée, voilà, comme hier. Mais j'avais envie de vous montrer l'entière vérité. Et je me suis dit quitte à faire un vlog, une journée dans ma peau véridique nan je vais vous montrer la vérité derrière les soirées c'est à dire une journée dans ma gueule de bois faut savoir une chose c'est que euh, je tiens quand même l'alcool enfin y'a pas enfin ça va genre ça va j'ai un problème c'est que le lendemain mais même si c'est pas forcément énormément d'alcool même s'il y a quasi pas d'alcool et que c'est juste un gros repas enfin bref j'ai hyper vite mal au cœur et le lendemain je suis toujours mal et là c'est le cas aujourd'hui sauf que aujourd'hui j'ai du travail euh, il fait très chaud on va sans doute pas bouger énormément parce qu'il y a mes potes qui ont des rattrapages et il doit aller au bureau de l'immigration pour rallonger son autorisation sur le territoire. J'ai du temps pour faire du montage et je vais essayer de me motiver aujourd'hui et vais essayer de finir le vlog je ne sais pas si je vais réussir Enfin, euh, du moins, l'ancien vlog, voilà. Et je me suis dit, ça pourrait être marrant de vous emmener avec moi. Comme ça, vous allez sentir ma souffrance à travers la caméra. En vrai, j'en rajoute, hein. ça va quand même. Ne t'inquiète pas, maman. Mais euh, je trouvais ça plus euh, véridique. En tout cas, hier, c'est assez cool. On a rendu la journée qui était pas incroyable de base. Mieux, là on a commandé grave, vous allez vous dire qu'ils ne vont jamais chercher à manger, c'est pas faux! Mais comme ça va vers un travail, j'ai bon, de rester un peu sur place. Et oui, il faut savoir que la semaine dernière on a quand même tout visité et tout, demain on va faire les temples, enfin on fait quand même des visites, on n'est pas des bouffons qui restent tous les... toute la journée à l'hôtel quoi. Bref, je vais me mettre en maillot de bain et let's go! Cool. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur moment pour vous présenter ce magnifique tatouage! Vous risquez de pas mal me voir en maillot de bain euh, dans les futures semaines, ce n'est pas du tout que je m'affiche sur YouTube, c'est juste que je passe la moitié de ma journée en maillot de bain donc. Euh... Et ouais, et ouais, sinon je vais mettre de la crème solaire. Et oui pour mon tatouage, je l'ai jamais montré sur YouTube parce qu'il fallait d'abord que j'en parle à ma mère. Et peut-être que je vous raconterai ça un jour. Mais sinon, euh, voilà, j'ai un tatouage qui est de pognon sur la falaise. Comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bref, on va mettre de la crème solaire. On va aller au bord de la piscine. On va manger et après, mon ah, Jamais on est dans les packs. Jamais, nous les plus en dans les packs. Hello les gars, je vous retrouve. Il est plus tard, il est 18h38. Euh, je vais vous raconter un peu <rire> ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, tout d'abord, je me suis brûlée l'œil. Voilà, en gros, j'ai regardé le soleil les yeux fermés, mais comme mes lunettes sont pas incroyables, bah, ça m'a brûlé l'œil et pendant une heure et demie, je voyais pas trop. Euh, je veux pas avoir l'air de la meuf qui se plaint de trucs débiles, parce que vraiment c'est pas des trucs euh, graves. C'est un peu des problèmes euh, de meuf euh, qui a de la chance, on va dire. Mais tout ça pour dire que j'ai dû dormir une heure et demie parce qu'en fait, ça m'a tapé une grosse migraine. Après, ça va mieux au niveau de ma fatigue par rapport à la petite soirée d'hier, donc c'est cool. Euh, J'ai pas mal avancé sur euh, mon dérochage donc euh, je suis contente parce que c'est un peu le plus chiant de la vidéo Et je pense que je vais bien utiliser 4-5 heures euh, dans, la, dans les prochains jours pour que je trouve un petit moment euh, pour vraiment me mettre à fond et pour tout à à fond euh, bah, sur euh, la fin de la vidéo Et sur tous les effets, je sais pas si je suis timide Sinon pourquoi je suis habillée comme ça J'ai un entretien pour un stage euh, je recherche un stage à partir de août septembre à l'étranger au mieux payé en communication et marketing. Je pose ça là si quelqu'un veut m'employer. Franchement, ce serait incroyable. Euh, je sais pas si je j'aurai l'offre, je sais pas si euh, je souhaiterais le faire parce que je pense pas que ce soit rémunéré et je pense pas que j'ai l'argent de vivre toute seule à, à cet endroit là. Mais en tout cas, euh, j'ai vraiment un petit entretien. Euh, ça se trouve, ça va bien se passer. Je vous raconterai. Et ce soir, on a décidé d'aller au restaurant. Euh, on mange quasi tous les jours au restaurant parce qu'en fait, on ne peut pas cuisiner. Mais on a décidé de se mettre en bombe, donc je vous emmènerai un peu avec moi. Euh, voilà, cette journée n'a pas été hyper intéressante, euh, je pense pour vous comme pour moi. Mais je peux vraiment vous partager des vrais moments de vie, des vrais petits trucs. Et je pense que la galère de stage euh, en fait partie, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous cherchez des stages, si vous êtes plutôt à l'état parcours sup et tout. Et je vous apporte beaucoup de courage parce que je trouve que c'est pas une période facile. Et j'ai l'impression que quand t'es stagiaire, c'est vraiment galère parce que t'es obligé d'accepter des trucs que t'es pas censé accepter, en mode pas être payé, genre... Même pas 1€, euh, mais on n'a pas le choix donc euh, Donc voilà. Et euh, sinon, je vous j'espère que ça va. J'aime bien ce petit cadre. Je pourrais peut-être faire une vidéo ici. Non, pas, j bien, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça cool. de la fac, c'est dans les packs. On les terrorise, c'est réel, c'est pas des théories. Il fait au pâté, il fait au riz. On passe à la vitesse des météories. Il deux chaînes, ça va vite comme la fibre optique. Ok les gars, bon finalement ce soir on va juste au resto et euh, après on va à la plage. Donc j'ai gardé ma petite chemise, je vais la refermer, mais. Euh, blanche longue, en dessous j'ai un, un, un shorty je crois c'est comme ça, euh, noir et euh, voilà, donc là on va aller au resto. Et euh, ça fait une semaine, on cherche des pizzas partout, mais on n'en trouve pas. On est un peu dans notre délire de euh, la France, moment où on en a envie de bouffer des suites de France, mais on mangerait une, une taille euh, tous les jours, mais voilà. « Quand Dieu adore le bout, on arrive, on a tort le doute. Chaque somme au minimum, je double. La dans le 4, 4 et dans le coup Ils voulaient nous faire, mais ils ont échoué. Le plan de Dieu est impossible à déjouer. On n'est plus des gamins, mais on a déjoué à L'opéa, tous les migrants qui ont échoué. On aime les BM et les Benz, les BVS et les Benz. On a les B et les Benz. Hello les gars. Alors j'ai mouillé ma frange pour la laver. Euh, troisième journée avec moi. Ce vlog se transforme en trois journées avec moi finalement. Mais j'ai aussi vous... envie de vous emmener dans une journée qui est très cool, avec un bon programme, des beaux paysages pour vous faire quand même découvrir un minimum de la Thaïlande. Aujourd'hui on va au temple euh, de Phuket et cet après-midi normalement on va à la plage. Donc best journée et je vous emmène euh, rapidement avec moi. Je qu'en Dieu, ils adorent le bout. On arrive, on instaure le doute. Chaque somme, au minimum, je doute. Je dans le 44 et dans le coup. Ils voulaient nous faire, mais ils ont échoué. Le plan Dieu est impossible. Ok, les gars, là, on vient d'aller au temple, c'était trop trop cool. Et on s'est changé pour aller à la plage. Donc, moi, je suis habillée comme ça j'ai un petit short, petite chemise, mon haut de maillot. Et on va mettre des petites tongs et on va aller à la plage. jamais vu de nuit aussi calme. On va partager. Je la regarde enchaîner les c'est C'est l'arme coulant, c'est hein. l'ensemble on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot, pourtant. Wow sur oh, meuf, regarde les normes vacarillent. Bah, oh non, moi je peux vous dire. Vite Du coup, plonger Là j'apprends au dessus hein. Tu veux bien de moi Non mais j'hallucine un. Hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Tout c'est la guerre pendant dix ans, sans trêve, ce je la quitte. Ok les gars, alors là on s'est préparé pour sortir, j'ai pas l'habitude d'être autant maquillée, je vais vous montrer. Voilà, Sarah m'a même mis un truc pour me faire gonfler les lèvres, bon il faudra juste que je lisse un peu ma frange. Et voilà, ça me fait très bizarre, je me maquille jamais comme ça, dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous aimez pas, en vrai je me préfère quand même au naturel, me clashez pas trop. En petite robe, voilà ma robe, c'était très cool, on est allé à la plage cet après-midi. Ce soir on sort, je compte pas boire beaucoup et tout parce que demain j'ai grave du taf. Et aussi euh, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas l'habitude que je parle d'alcool, enfin en vrai j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, c'est juste que bah, quand je veux faire des vlogs un peu transparents et tout, ça me paraît normal de, tout, de vous dire la plupart des trucs et euh, évidemment j'ai, enfin, euh, je vais avoir 21 ans hein, donc euh, je tiens juste à le préciser, j'encourage personne à boire de l'alcool. Depuis toujours j'ai montré sur ma chaîne que je buvais un peu d'alcool mais que je savais boire avec modération pour m'amuser mais sans plus et je pense que c'est la meilleure façon de penser, enfin si t'as envie de boire tu peux, mais juste euh, finis pas mal parce que c'est trop dommage et surtout te mets pas en danger, c'est très important, je me mets vraiment très très très rarement en danger à cause de l'alcool. Petit fleuve. j'ai oublié de terminer cette vidéo mais j'espère qu'elle vous aura plu de base ça devait être un peu une journée dans ma vie étudiante sauf qu'en fait j'avais pas encore cours au moment où j'ai filmé la vidéo mais si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans ma vie étudiante euh, cours en échange en ligne à distanciel euh, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à euh, liker enfin euh, bref à soutenir de ouf, ça fait super plaisir en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce vlog je vous fais des gros bisous, bye la mif